Bonjour Alors, quand on est atteint d'une pathologie oculaire, la première chose à savoir, c'est qu'on est très, très fortement ébloui. Quand je parle de pathologie oculaire, je parle de DMLA, de rétinite pigmentaire, de glaucome, etc. Euh, donc ça, il faut vraiment, vraiment que vous preniez conscience euh, que euh, vous avez un éblouissement très important. Ce qui veut dire que le premier, les premières choses à faire, c'est un chapeau, une casquette. Voilà. Mais aussi, vous pouvez être ébloui à l'intérieur de chez vous comme euh, à l'extérieur évidemment. Donc, euh, il y a ce qu'on appelle des teintes thérapeutiques. Ces teintes, je vais vous montrer. Voilà, là j'ai ça sous forme de clip, des, vous savez, les clips que l'on relève, donc ces teintes, on a ici les teintes d'intérieur et là les teintes d'extérieur. Mon cas je l'ai vendu hier. Mais euh, ces teintes vont couper la lumière la plus éblouissante, de manière différente selon la couleur. Euh, en fait, la couleur est plutôt une résultante, mais euh, ça, ça va couper vraiment la lumière la plus éblouissante. Un peu comme un anti-lumière bleu, mais un peu plus péchu quand même. Euh, donc ces, ces teintes... Euh, il faut les essayer. Il n'y a pas à dire euh, « bah Tiens, moi, c'est une DMLA, donc c'est telle teinte. » Non, ça, ça s'essaye. Euh, pour ça, il suffit de venir hein, en magasin, on, on les essaie, c'est facile. Hein. Euh, et là, vous avez, en fait, même si ça ne se voit pas trop, les mêmes teintes que là, les mêmes coupures, mais en vert polarisé, c'est-à-dire solaire, pour l'extérieur. C'est vraiment la première chose à faire. Très important, de telle manière à ce que vous ayez un maximum de confort et que vous ne soyez pas toujours, que vous ne sentiez pas agressé par le soleil et par les, la lumière, les néons et autres. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atala Istre Allez, au revoir.